Salut tout le monde, c'est Winan, content de vous voir. Review SQDC aujourd'hui, la 234e. Un produit de Dubon Select, le Glueberry. Il faut pas se tromper avec la même marque Dubon Select qui a aussi le Glue. Euh, J'ai ici le Glue. Le Glue, c'est du Gorilla Glue. Et le Glueberry, c'est du Gorilla Glue mélangé en Blueberry. Quand j'ai vu ça euh, sur le site de l'SPDC, euh, il y a plusieurs semaines, je m'en ai acheté deux. Écoutez, vous savez très bien que j'ai tombé en amour avec un Gorilla Glue, que j'ai été capable d'avoir euh, du BC. Ça a été le cannabis par excellence de Weedman à vie euh, jusqu'à présent. Euh, beaucoup de tricompe, beaucoup de goût, un goût gazi, différent du Pink Kush. Euh, vraiment, c'était vraiment exceptionnel. Euh, c'était vraiment incroyable, donc quand c'est arrivé euh, Dubon Select, on sait que Dubon Select, c'est un peu le haut de gamme de Dubon. Euh, J'ai pris, pris panique, j'en ai acheté deux, euh, j'allais déjà fumé l'autre, je l'ai tout fumer. On a loupé ça ensemble, on a loupé ça ensemble, je vous le dis, c'est euh, c'est pas super, c'est pas super. Ça goûte pas du tout le Gorilla Glue, euh, ça goûte plus le Berry. Euh, euh, moi, je l'aurais appelé le Blueberry. Et j'avais essayé un, le Blueberry Yum Yum, cadeau d'un abonné de Mathieu. Euh, m'avait donné le Blueberry Yum Yum qui s'était procuré euh, sur le site euh, OBC, sur le site Internet. Et je sais que Mathieu euh, m'a donné beaucoup de variétés fruitées. Euh, pineapple Express, Blueberry Yum Yum. Je me rappelle le Blueberry Yum Yum, je pense que c'est un rapper Ludacris qui avait... Euh, rendu cette variété-là hein, plus populaire. On rouvre ça. On va regarder tout le taux de THC. Euh, 17,6. Ça ici, c'est un produit qui a baissé de prix. C'est rendu à 25 je, je suis vraiment gêné pour la compagnie Dubon Select euh, parce que là, ils baissent leur prix au même prix que leur bas de gamme Dubon. Donc, ça fait dur. Ça fait dur, euh, j'en je, je, viens pas. Euh, Dubon Select ont trois gammes de prix. On monte à trois, 31$ avec les trois nouveaux produits qui ont sorti. Le glue, le Girl Scout Cookie et puis euh, la chèvre dorée de l'Oregon. Donc on va faire ces vidéos-là là, prochainement euh, à Winman. Et puis euh, ça c'est tout, 31$. On a des produits à 25$ avec le Sensi Star, le Glue Berry. On a le Ashplant à 27,30$ et le Green Cush à 31$. Donc, vraiment des prix tout mélangés, du bon select. Euh, habituellement, là, une compagnie a son prix pour uh, sa gamme de produits. Euh, on rouvre ça tout de suite. Gorilla Glue, Blueberry. Maman, maman. On est live. On n'est pas live pantoute. Tabarouette, ouais, que c'est tough, mon homme. Ah, puis un beau VEDA là-dedans. Sec, sec, sec. Sec. Qu'est-ce qu qu'on fait là? Pourquoi tu mets ça dans mes affaires, man? Pourquoi t'as mis ça là-dedans, là? Il est tout sec! Pour rendre l'humidité, non, gars. Non, il est sec, man. Il rend pas mon cannabis humide. Mets pas ça là-dedans, man. Mets pas ça là. Tu veux m'en donner un de mollet d'un main. Donne le mollet d'un main à SQDC. Né, euh, bon Select euh, vous remet un Boveda. Vous pouvez euh, l'utiliser à votre guise. Hey, merci, merci beaucoup. Ça, là, tu mets ça 12 heures, 24 heures, pas plus longtemps, là. C'est quoi la mode du Boveda? Le représentant du Boveda, man, euh, il sait comment ça marche, hein? Il a rentré dans compagnie à SQDC. Il hey, mettait ça à votre contenant. Il hey, a-tu fait des ventes? Là, arrêtez, là. C'est pas du Boveda qu'on va acheter. Je roule le contenant, j'ai des Boveda. Je suis en train d'acheter des beaux moi, là, là. Je vais acheter du cannabis. Je peux acheter des beaux C'est la première affaire qui me saute en face. Pis il est dur, comme la roche. Il sert à rien. C'est fini. Qu'est-ce que vous faites? Allô? Y a-tu quelqu'un d'autre qui va le dire, ça, que le beau là, bovédas, là tu, tu laisses ça à toi à long terme? M'as-tu laissé mon beau trois semaines là-dedans? Non. Non. Non. Tu le sors à ma Un À là, son humidité. Des grosses cocottes. Des grosses cocottes, par exemple. Mais juste comme ça, j'ai pas besoin de look. C'est vraiment, vraiment moins beau que Souvenir. J'ai vraiment vérifié que Souvenir, c'est vraiment incroyable comme produit. Euh... Un beau cannabis standard. Quand, quand, quand tu vois des affaires comme Souvenir à 25,90$, là, euh, ça c'est quoi? C'est 20$, 20$, 22$, 23$. Il je... y a plus rien qui va battre Souvenir, là. Non, sérieusement. Euh... Qu'est-ce que ça sent? Terreux bleuet. On va aller voir qu ce qu'ils disent ici. N'oubliez pas, hein, c'est le glueberry. Le glueberry, ok? Donc, Gorilla Glue mélangé en blueberry. Si tu as jamais fumé de Gorilla Glue, n'ajoute-toi hein, pas ça et te dire, Ah, ok, c'est le même du, du Gorilla Glue. Ok, ouais, j'aime ça. » Non, non, non, non, non. Oublie ça. Sors-toi ça de la tête. Sors-toi ça de la tête, ok? Glueberry. De du bon sélect, ça n'a pas rapport avec du Gorilla de qualité régulière. Ok? Oublie ça, ok? Fait que là, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Fruité, sucré. Euh, moi, je t'ai dit bleuet. Bleuet, c'est fruité. Le terreux, il n'y a pas de terreux là-dedans? Euh, Caryophyllène, pinène, humulène. Humulène, c'est le houblon, on retrouve ça dans la bière. Euh, les noisettes. Euh, Caryophyllène, les épices, le poivre. Euh, L'épinette, là, c'est euh, sapin, épinette, pinne, euh, sapin épinette, le boisé. Ok, euh, On regarde ça de proche. Ça te tente même pas, hein? Bon, on regarde ça de proche pareil. Alors, relax, man. Là, prends ça cool, là. OK? On regarde ça pareil, OK? Alright. Et voilà. Voici le Blueberry à 25$. Qu'est-ce que ça a l'air? Euh. Moi, ça ne me dit rien, ça me dit rien, euh, ça n'a pas vraiment un beau look, euh, un peu de feuilles ici, euh, tricôme régulier, euh, ça c'est un peu de la feuille, écoute, je pense que, je pense qu'Exo euh, est en train d'accoter de, de, de, Dubon, puis là on ne parle pas de Dubon, on parle de Dubon Select, c'est du bon Select ici, l'humidité est bonne, est-ce que ça vous, est-ce que vous, ça m'a ça pas bien, bien, moi, là, là? On sait, il va geler. J'espère qu'il va geler. Il y a ici un peu de tricône, là, on le voit bien, comme ça. Mais, vraiment, il est beau comme ça, là, des beaux tricônes. Il y a des cheveux, là-dedans. Mais, l'odeur, là, pff. C'est du bleuet là, ça vient pas du lac Saint-Jean à me dire ces bleuets là. Ça des bleuets qui viennent de la Chine Ça en a rien enlevé à la Chine là, genre bleuet congelé de la Chine, tu sais. Ah non écoute, c'est effrayant là. Ok, on arrête de niaiser là, puis on en roule un. On est de retour, écoutez, on y était le zigzag régulier. Je ne pas à prendre un papier OCB pour cette variété là. Hein, on sait que le OCB est le gagnant de test de papier de Weedman. Vraiment, euh, vraiment content de cette vidéo là, test de papier, euh, quand même assez original. Ça a été emballé au mois de février 2020. Euh, Est-ce que c'est une raison pour laquelle ça devrait être sec? Non, non, il y a des cannabis qui ont été euh, emballés plus tôt que ça, puis l'humidité la la, la, était bonne. On a vu Afria qui a changé ses contenants avec Soleil et euh, je ne pas me tromper, je pense que c'est Riff. Hein? Il y a moins de plastique pour l'environnement et puis ils se sont arrangés pour qu'il y ait moins d'espace à l'intérieur du contenant. Donc s'il y a moins d'espace, il y a moins d'air. Donc euh, on suggère à euh, High Park qu'ils fassent la même chose avec leur compagnie Dubon, Dubon Select. High Park. Euh, c'est la division récréative de Tilray, ok, je le répète. Le cannabis qui est à l'intérieur des pots de Tilray. J'aimerais qu'on écrive dans les commentaires si c'est, si je me trompe. J'avais parlé avec un abonné, Frank. Il me disait que Zenabis, Zenabis, une autre compagnie. Connaissez Zenabis Il y avait des problèmes d'argent. Et puis euh, ils ont cogné à la porte à Terry. On sait le gros, on a besoin de cash. Terry, il a dit quel gros combien tu veux Ok, on veut, euh, je pense c'est 30 millions. arrêtes le gros, le 30 millions. Ah merci. Puis la façon qu'ils vont les rembourser, c'est en leur donnant du cannabis. Dites-moi si je me trompe. Est-ce que Zinabis produit du cannabis pour une autre compagnie qui est Terry Hyde Park Imaginez là. Toi, là, t'es es, high-park, là, t'es du bon, du bon select, là. Puis, tu te fais même pas pousser ton propre cannabis. tu croises les doigts, là, que, que l'autre te donne du bon cannabis. Parce que c'est si, si va te rembourser ton 30 millions. Peut-être que je me trompe. Euh, Peut-être que je me trompe. Donc, Blueberry, j'ai acheté deux contenants. Euh... J'étais trop enthousiaste d'avoir du Gorilla Glue, j'étais trop énervé, Gorilla Glue et du Blueberry, j'étais vraiment énervé, euh, mais oublie ça, le Gorilla Glue. <coughs> <coughs> Ah non. non. C'est un bleuet pas bon. Ah non, il n'y a rien qui va bien. J'échappe mon joint dans le cendrier. Euh, baisse de prix. Dubon Select à 25$. Euh, juste pour être ça, je pense que vraiment les produits Dubon sont à 25$. C'est incroyable. Là. Euh, faut, faut, faut il faut qu'ils fassent des ajustements. Peut-être baisser les prix de Dubon. Pour que les Dubon Select à 25$ soit plus chers que les Dubon. Dubon Select. Faut que ça soit plus cher que Dubon. pas bon, man. Hein? Vu qu'il goûte le bleuet. puis qu'il a pas de goût de Gorilla Glue. J'ai vraiment hâte d'essayer le Glue. Qui est seulement du Gorilla -Glou. Fait qu'ils ont pris le, le, le, le, le blueberry enlève le bleuet, pis ça te donne celle là Avec le bleuet, si t'enlèves le bleuet, ça te donne ça. Pas sûr, j'ai hâte de voir que ça va goûter rien. Euh, quand je regarde ça, là, juste pour être sûr, la gamme de prix de Dubon, C'est exactement, c'est tout 25$, on parle du Alien Dog, Mango, Jean-Guy, White Widow. Les quatre produits sont à 25$. Écoute, donne un pouce à la vidéo. Euh, va voir les photos là, de plus près sur Weed, Indicoman, ça c'est l'adresse de mon Instagram. Je ne le recommande pas, mais pas du tout. Euh, même système fruité. Si t'aimes fruiter, peut-être, mais c'est pas un bon fruité là, c'est, c'est... mauvais. C'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Je sais pas s'ils ils essayent leur cannabis ou ils sont avec. Regarde, il est pas bon, là, mais mets-les dans les pots, là. Faut, faut, faut le vendre. faut, faut passer le stock qu'on a en arrière, le gros, là... Ouais, wow, mais il est pas bon, boss. Il est pas bon, notre weed, boss. Peut-être, boss, on pourrait peut-être faire des dérivés, boss. Ouais, mais là, c'est pas légal, les, les dérivés à SQDC, là. Fait que, on est pas bien avec le cannabis. mais ça n'est pas là. Vends ça aux Québécois, ils vont l'acheter. Non, man. Non, man, t'es obligé de baisser le prix. Parce qu'on n'est pas des carves, là. On le fume, ah, il est pas bon. Là, on, on le dit aux autres, puis les autres l'achètent pas. Comprends bon, ça? En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, aux autres, là... Euh, baisser le prix de même... Euh, mettre des noms, Gorilla Glue... Qu'est-ce qu'il va avec le Girl Scout Cookies? Mais on sait qu'avec le Girl Scout Cookie, c'est LE produit que j'ai eu le plus de phénotypes différents. Euh, j'ai eu beaucoup de dons des abonnés avec le Girl Scout Cookies, j'ai jamais goûté pareil. Euh, combien j'en ai assez, Girl Scout Cookie? 4, 6. Il y en a la moitié que j'aimais pas, la moitié que j'aimais. 50-50. C'est le couche. J'aime le goût du gazi. Tu comprends-tu? Des fois, il l'avait dans le Girl Scout Cookie. Des fois, il l'avait pas du tout. C'est pour ça que quand j'ai fait la vidéo du Girl Scout Cookie dans la douche. Euh, être dans la douche, c'est un peu tabou, hein? c'est il, il, il est tout nu, tu sais, mais quand je parlais du Girl Scout Cookie, c'était ça l'affaire, c'est tabou, parce que quand on parle du Girl Scout Cookie, il y a du Girl Scout Cookie Platinum, le Girl Scout Cookie Tin Mint, euh, tout le monde dit, oh, ça goûte comme ça, euh, tellement de, de, de... j'ai l'impression que je me faisais toujours bombarder de commentaires, euh, peut-être négatifs, quand je faisais du Girl Scout Cookie, les gens me reprenaient sur le goût. Euh, c'est pour ça que j'aime pas beaucoup ça, faire une vidéo sur Girl Scout Cookies. Je me fais un petit peu critiquer euh, tout le monde dit son commentaire. C'est parfait, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Mais je veux vous dire que euh, ça, ça a vraiment été des Girl Scout Cookies différents que j'ai eu. Vraiment. Vraiment hâte d'essayer le, le Girl Scout Cookies de Dubon Select. Le Gorilla Glue de Dubon Select. Chef doré de l'Oregon, euh, de l'Oregon. Euh, ils ont un compétiteur avec Top Leaf. Donc, c'est une variété qui existe, une variété reconnue. Du bon Select euh, prend des gros noms. Hein? Des gros strings. Des, des variétés connues, reconnues. Est-ce qu'ils ont réussi avec le Jangy? Est-ce qu'ils ont réussi avec le White Widow? Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Euh, C'est-tu de cariophyllène? C'est-tu lumulène? Pinène? Je pense pas. Il n'y a pas de pinène là-dedans. Moi, je pensais vraiment que la terpène qui représentait euh, que ce soit les bleuets ou les fruits, je pensais que c'était terpinolène terpignolaine, mais on l'a pas ici. On l'a pas ici. Donc c'est du Gorilla Glue en Blueberry. fruité, sucré. Avec un petit goût de marde, un petit goût de... J'ai le goût de te dire, le contenant en plastique, là, tu vas me dire, ouais, mais là, ça fait longtemps que tu l'as ton contenant, là. Mais quand je l'ai acheté, j'en avais acheté deux, puis l'autre, je l'avais fumé immédiatement. C'est le même goût. C'est le même goût. Euh... Bleuet plastique. Bleuet. Euh... J'imagine une petite touche de cariophilène, qui, qui est peut-être un peu différent des autres cariophylènes. Terpène dominante, hein? Je suis pas d'accord avec la description des terpènes. J'avais pensé peut-être. Euh une affaire là, de, de aussi même là, les affaires de bon... bonbons, là tu sais je... les terpènes je te laisse là-dessus je te laisse là-dessus les terpènes du blueberry hein? les terpènes du blueberry Pinène, c'est sapin épinaine, je ne le goûte pas, ça. Humulène, je ne suis pas capable de te décrire ça. Je ne suis pas capable de. Je n'ai de... jamais cap... Je ne suis pas capable de. Faudrait que j'aille une, une terpène, une fiole d'humulène. Pour pouvoir savoir. Ah, ok, ça c'est ça, je l'ai déjà senti dans ça, sur ça, ça. Mais il faudrait que je le sache. Il faudrait que Winman aille hey, chez Canopy en Ontario. Je pense qu'ils font un petit musée, une petite exposition, puis euh, il y a une petite salle, une petite étape qu'on fait que respirer des terpènes individuels. Puis on peut filmer en plus, à l'intérieur. Ce serait vraiment formidable. Hein? Alright. Euh, note de passage, euh, non. Non, euh, 25$... Euh, T'as baissé déjà ton prix? Ben, baisse-le en encore. baisse en encore. Euh, goût de bleuet. Bleuet, ton bleuet est dégueulasse. Et puis, j'aime pas le look de ta cocotte. Euh, rien d'impressionnant. Avec le blueberry de bon Select. Euh, y'a rien qui m'attire de ce produit. Le prix m'attire pas. Le look m'attire pas. Euh, le goût, il m'attire pas. 5 sur 10, 5 sur 10, euh, c'est pas une note de passage, euh, un produit qui va être sorti de la SQDC euh, d'ici la prochaine année. Prédiction Winman, prédiction Winman, euh, c'est pas là quelqu'un qui m'a dit ça, écoutez, euh, avec une baisse de prix, on voit que le produit est pas populaire, déjà là. Après ça, on regarde la date d'emballage, mois de février, commence à vieillir. Bye, achète le po. À la prochaine.